Chapitre 88. 1. Alors j'aperçus celui de ces quatre hommes blancs qui étaient sortis le premier. 2. Et il saisit la première étoile qui était tombée du ciel. 3. Et il lui lia les pieds et les mains, et la jeta dans une vallée, vallée étroite, profonde, horrible et ténébreuse. 4. Alors un des quatre tira un glaive et le donna aux éléphants, aux chameaux et aux ânes, qui commencèrent à s'en frapper mutuellement, et toute la terre en frémit. 5. Et dans ma vision, voici, je viens des quatre hommes qui étaient descendus du ciel, qui rassembla et saisit toutes les grandes étoiles, dont les parties sexuelles étaient semblables aux parties sexuelles des chevaux, et il les jeta toutes, pieds et mains liés, dans les cavernes de la terre.